Aujourd'hui, on va travailler avec des troisièmes euh, autour de l'application GarageBand et euh, la thématique, ça va être en fait les, euh, les, les musiques actuelles où euh, les semaines passées, on a déjà pu écouter plusieurs morceaux de, de musique actuelle, de hip-hop ou euh, de musique électronique. Et on a vu qu'il y avait des constantes, dans, des constantes musicales au travers de ces différents styles musicaux. Et ces constantes musicales, maintenant, on va essayer de les mettre en application euh, au travers d'un exercice de création sur GarageBand. Moi, j'ai fini euh, mon travail. J'ai fait, euh, à chaque premier temps, de chaque pulsation, j'ai mis euh, la grosse caisse, donc euh, sur 4 ans, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à 8. Et on est sûr que pendant cette séquence, ils vont tous créer, et ce qui n'est pas forcément évident euh, lorsqu'on veut faire pratiquer euh, des instruments à des élèves, parce qu'ils n'ont pas de culture euh, solfégique, ils n'ont pas de culture instrumentale au sens, au sens précis euh, du terme. Donc là, l'application GarageBand permet une approche extrêmement rapide pour faire de la musique, pour créer du rythme et pour créer de la mélodie. L'activité avec euh, la tablette, c'est vraiment bien. Parce que si on n'en avait pas, ben, le prof il aurait fait ça tout seul et il nous aurait montré le résultat. Alors que là, on peut vraiment tester et euh, créer un vrai morceau. Et si on veut, on peut même mettre des paroles, créer un vrai, vrai morceau et peut-être trouver une vocation même. Mais...